Il est étonnant aujourd'hui que presque personne ne connaisse avec précision la répartition de sa consommation d'énergie. Dans le contexte actuel, il est essentiel de maîtriser ses consommations pour le présent et pour l'avenir. 3GE vous accompagne pour mesurer vos consommations.